Je baptise ma nouvelle petite musique à bouche blueser en ray avec le Money Mars. faut montrer une amitié ouais. avec, avec des amis, finalement. Parce que les amitiés, c'est avec des amis. C'est ça que tu veux dire. <rire> Nous autres, on se connaît, ça fait euh, 50... Euh... Ah, donc, on fait pas loin de 50. Ben, 48, 48, 49, 49. 49. 40, 70, 71, je dirais. Deux routes, deux routes complémentaires. Pour les deux, on est des voyageurs, on est des voyageurs... Ouais, euh, on, est, on, est, on, est, on est comme... un.. Euh, des, des passionnés, est des, on est des passionnés de, de, de, de la vie de cours, puis on est des faiseux, comme on dit. Dans une formation en harmonica traditionnelle. Pourquoi? Ouais. Bien, moi, c'est mon, mon bagage. Je veux dire, regarde, euh, moi, je jouais du blues. Moi, j'ai commencé à jouer du blues dans mon premier band, Ça s'appelait Au Cannabis, quand on sortit du drapeau canadien. <rire> on avait un band ça s'appelait. Moi, je jouais de l'harmonica dans oh. Au Cannabis. Je faisais des gros. Faut pas en je faisais du du gros son là, du ouais, gros, là du gros son bluesy, bluesy, un peu là, puis ouais. après ça ben, là quand j'ai entendu <rire> Cyrus Dufour euh, au, au premier festival de musique traditionnelle ça a changé ma vie t'sais. Au lieu d'avoir un couteau de poche, on a un l'harmonicoube. On coupe dans l'air. On coupe dans l'air. C'est l'air d'aller, c'est l'air d'y aller. C'est l'air d'aller, c'est l'air d'y aller.